Et bien salut tout le monde c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième petit tuto sur Android. Aujourd'hui je vais vous apprendre à installer le ElementalX qui est tout simplement un kernel alternatif qui va vous permettre d'installer le Double Tap to Wake. Et c'est je pense cette fonction là qui vous intéresse. Donc c'est parti, la première chose à faire déjà c'est d'avoir rempli quelques prérequis, ces prérequis. Quels sont-ils Vous allez me demander. Tout simplement, vous allez avoir besoin d'avoir installé TeamWin Recovery Project sur votre téléphone. Il va bien entendu falloir que votre téléphone soit routé et que votre bootloader soit déverrouillé. Pour ça, rien de plus simple. Enfin non, c'est pas je pas, c'est super simple. Mais si vous voulez le faire, il suffit d'aller regarder ma première vidéo, mon premier tuto sur justement euh, comment route son Nexus 5. Donc, Je vous mettrai le lien en annotation immédiatement. Et moi, en attendant, je vais lancer Google Chrome pour vous montrer un petit peu comment procéder. Donc, une fois les prérequis remplis, vous allez aller sur Google Chrome, comme je viens de le faire, ou autre navigateur, peu importe, et taper ElementalX, comme ceci, dans la barre de recherche. Donc, hop, on lance la recherche et on va trouver ceci. Alors non, on ne va pas le télécharger à partir du Play Store, on va descendre un petit peu. Et là, on devrait avoir un lien, tout simplement, le site d'ElementalX, donc elementalx.org, slash device, slash Nexus 5. Pour ma part, c'est un Nexus 5, pour vous, ce sera peut-être différent, c'est à vous de voir. Hop, on descend un petit peu, non, tout voilà, on descend un petit peu jusque dans les downloads, et ici on va télécharger la version qui va avec notre téléphone et son système d'exploitation. Donc, vous le savez peut-être si, si vous avez regardé mon tout dernier tuto, le, le, le tuto précédent, euh, où j'ai montré comment installer Cyanogen Mode. Je suis actuellement sous Cyanogen Mode, mais pour mode en fait il suffit de télécharger la même version que pour Android 5.0.1 stock, c'est-à-dire celle-ci. On va télécharger celle-là. Hop, voilà la première. ElementalX N5 2.10. Hop. Voilà, on arrive là-dessus. Start download, begin download. Je ne veux pas traduire la page, merci. Voilà. Voilà. Donc là on a Download, Primary Download, et puis d'autres serveurs, etc., etc. Nous on va utiliser le Primary Download. Normalement c'est censé être le plus rapide. On va voir ce que ça donne. Sinon on avait des serveurs au Texas. Ah, oh, on en avait un en Europe éventuellement, ça aurait peut-être pu aller plus vite. Enfin bon, de toute façon c'est pas très gros à... comme fichier, donc ça va assez vite à télécharger. Vous voyez qu'on a déjà presque fini. Voilà. Et une fois que c'est fini, en fait c'est vachement simple à installer. C'est à peu près aussi simple que Mode, même peut-être plus simple. Donc vous allez tout simplement éteindre votre téléphone donc là avec Sky Engine Mode, on a l'option pour redémarrer directement, euh, mais avec Android Android de base, vous n'avez pas toutes ces options, vous avez juste éteindre, donc on va le faire comme si on était sur Android normal. Hop, éteindre. Voilà, le téléphone s'éteint et encore une fois, on le rallume en utilisant la touche volume bas et en même temps le bouton power pour tout simplement atterrir dans le bootloader. Voilà, nous y sommes. Une fois qu'on y est, vous vous déplacez avec les touches bouton volume hop, jusqu'à recovery mode comme ceci. Vous le lancez en appuyant sur la touche « Power ». Là, on arrive donc sur l'écran Google, comme d'habitude. Et enfin, dans « TeamWin Recovery Project ». Ok, une fois qu'on est là, vous allez aller dans « Install ». Alors, éventuellement, encore une fois, je le préciserai jamais assez, mais faites une « Backup » si jamais vous avez peur que votre installation ne fonctionne pas, vous avez peur que votre installation foire. Faites une « Backup », vous pourrez comme ça la restaurer après, par la suite. Moi, pour ma part, je pense savoir ce que je fais. Je, je, non, je suis sûr, en fait, de ce que je fais. vous inquiétez pas. Donc, « Install ». Et ici, vous devriez avoir voilà Elemental X. Vous avez juste à cliquer dessus et à faire Swipe to Confirm Flash, comme ceci. Donc, c'est encore une fois un fichier à flasher. Hein. Il n'y a absolument rien de plus simple. Ça va ouvrir une petite interface, et ça, d'ailleurs, c'est plutôt bien foutu. Une petite interface comme ceci, et je vais vous montrer comment la configurer pour que ça soit le, le mieux possible. Par contre, je vais baisser la luminosité de mon appareil photo, histoire que vous puissiez voir, parce que sinon... Non, pas dans ce sens-là. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. OK comme ça voilà donc pour l'instant rien de spécial next ici donc on a les, les termes etc comme d'habitude nous on accepte next ok ici je vous conseille de tout laisser comme c'est vous voyez on a les trucs recommandés ElementalX, mentalix hein, éventuellement on peut choisir en fait quelle CPU optimisation on veut installer c'est pour gérer, gérer le processeur etc mais moi je vous conseille de laisser comme c'est pour l'instant donc next encore une fois next next Ici c'est pareil là, donc ils ont juste modifié la valeur ici de 56 alors qu'en stock on est à 128. Moi je vous conseille de, de faire comme il, comme ils le conseillent en fait, tout simplement. Parce que bah, c'est bien foutu. Elementalic c'est un kernel vraiment bien foutu. Alors ici, première chose qu'on va changer, on va cliquer justement sur S2WDT2W. Hop, comme ça, c'est tout simplement sweep to sleep ou sweep to wake je crois, et double tap to wake. Next. Ensuite, gesture. Enfin, Available Gesture, ça veut dire les, les gestes qui vont être euh, actifs lorsque vous allez euh, bah, les faire, tout simplement, pour démarrer ou non votre téléphone. Je vérifie que mon appareil photo soit bien au point. Oui, c'est bon. Alors, moi, pour ma part, je vous conseillerais d'activer uniquement le Double Tap. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Double Tap. Et Haptic Feedback. Comme ça, vous savez, quand, quand vous enfin quand vous double tapez sur l'écran, il y a une toute petite vibration, la même que quand vous appuyez sur une touche, en fait. Et voilà, ça, ça permet d'être sûr que ça a bien fonctionné. Donc moi, je l'active. Double Tap. Et hoptique feedback. Ok, next. Ensuite, ici, on vous demande combien de temps vous voulez que cette fonction soit activée. Donc là, au bout de 15 minutes, en gros, si vous ne vous en servez pas, la fonction sera désactivée et vous pourrez plus réveiller votre smartphone en appuyant deux, deux fois dessus. Vous pouvez 7 pour 5 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 120 minutes. Pour ma part, je préfère que ce soit toujours activé. Alors il faut savoir que ça pompe un tout petit peu de batterie, mais c'est vraiment pas énorme. Euh, c'est de l'ordre des. on va dire des 3%. Entre 3 et 5% sur les 100% de batterie totale, euh, par exemple si vous passez de 100% à 0%, on va dire que cette fonction sera responsable d'une perte de 5% de batterie. Bon, c'est pas énorme franchement, si vous gérez bien votre smartphone ça devrait pas changer grand chose dans votre vie, donc euh, moi je vous conseille de, de le mettre toujours actif. Après c'est vraiment comme vous voulez, à vous de voir. Next Ensuite, ici, il nous propose une autre petite option, c'est le sweep to sleep. Alors, qu'est-ce que c'est que le sweep to sleep? Si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je présente mon téléphone, mon droïde, encore une fois, je mets la notation juste à côté si vous ne l'avez pas vu, je vous présente une petite fonction qui, en fait, quand vous glissez votre doigt en bas ou, enfin, en bas de l'écran vers la gauche ou vers la droite, donc sur la barre de navigation avec les boutons retour, home et multitâche, ça éteint votre téléphone tout simplement. Donc, pour ma part, j'avais activé sweep left or right pour que ça marche, en fait, quand vous le faites dans les deux sens, c'est-à-dire de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de le mettre, donc je vais juste faire disable. Après, c'est à vous de voir, donc, euh, voilà. À vous de voir. Moi, je vais pas le mettre parce que je m'en sers pas souvent, finalement, et puis, euh, bon, ça prend pas de batterie, ça, par contre. Donc, ne vous en faites pas pour, pour ça. Je vais faire la mise au point. Pas facile, avec un, un, un objectif qui ouvre à 1.8. <coughs> Ok, donc euh, voilà, je, je l'ai désactivé mais c'est comme vous voulez, encore une fois, moi je m'en sers pas beaucoup et en fait ça avait tendance à m'énerver parce que par exemple quand vous êtes comme ça en mode euh, paysage et que vous êtes en train de regarder, je sais pas moi, une vidéo sur YouTube, les, les boutons de navigation, ils, seront, ils ne seront pas de ce côté, ils seront de ce côté, mais pourtant si vous glissez votre doigt de ce côté, ça va marcher, ça va éteindre votre téléphone et du coup des fois ça peut être un peu perturbant, donc euh, voilà, moi je le désactive, après c'est encore une fois question de goût, vous faites ce que vous voulez, tac, next Ensuite là vous avez quelques petites, quelques petites options, Enable USB Fast Charge, donc c'est tout simplement pour que votre téléphone se recharge plus vite. Pour ma part je ne le fais pas parce que le téléphone, le Nexus 5 n'est pas fait pour de base, donc j'ai pas envie que ça abîme la batterie tout simplement, j'ai un petit peu peur. Alors dites moi dans les commentaires si éventuellement il y en a qui s'y connaissent et qui savent que ça ne peut pas abîmer la batterie, voilà. Mais dans le doute je préfère pas, je trouve qu'il se recharge suffisamment bien comme ça et je gère bien sa recharge donc ça me pose absolument pas de problème. Ça j'active rien ici, donc next et voilà, on a fini. Donc là, tout simplement, vous avez juste à cliquer sur installer Mentalix » ou alors abort installation si vous avez en fait envie au dernier moment d'annuler l'installation. Moi, pour ma part, je veux l'installer. Donc c'est parti. Ça s'installe tranquillement. C'est assez rapide, vous allez voir. Voilà, c'est déjà fini. Next. Finish. Voilà, on revient sur euh, TeamWin Recovery Project. Et là, dernière chose à faire avant de reboot votre smartphone est très importante parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes. C'est tout simplement wipe cache and Dalvik. Alors c'est un truc Normalement, vous devriez avoir l'habitude si vous faites un petit peu de la bidouille sur, sur vos téléphones. Mais voilà, c'est assez important de le faire, sinon vous pourrez avoir des petits problèmes et des petits problèmes assez gênants sur votre téléphone qui, par exemple, ne veut plus redémarrer ou ce genre de truc. Donc voilà. Reboot système. On attend. Cyanogen se lance, il va peut-être, étant donné qu'on a wipe le Dalvik et le cache, falloir réoptimiser ré ré les applications, on va voir. Je ne, je ne suis pas certain. Je vais d'ailleurs remettre la luminosité de l'appareil photo comme c'était tout à l'heure tac voilà donc effectivement il y a une autre, une autre demande d'optimisation des applications donc ça va prendre une, une à deux minutes généralement ça dépend du nombre d'applications que vous avez bien entendu ça peut prendre quelques minutes donc c'est absolument normal il suffit d'attendre et puis, et puis voilà donc je vais couper la vidéo maintenant et on se retrouve dès que c'est terminé, à tout de suite et voilà, nous y sommes. Normalement, l'installation s'est bien passée. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Si on va vérifier dans les paramètres, tac, on va descendre jusqu'à à propos du téléphone. Et ici, on descend un petit peu. Et voilà, version du noyau, on devrait avoir comme ceci, Elemental X. Donc ça a marché a priori. Il n'y a plus qu'à vérifier. On va verrouiller le téléphone. Et en appuyant deux fois, ça marche Voilà, le Double Tap to Wake est activé sur votre téléphone. C'est plutôt magnifique Rien d'autre à rajouter, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est une fonction à laquelle, enfin, quand on l'a pas forcément, on se dit « Ouais, bon, à quoi ça sert Ok, why not ?» Mais une fois qu'on l'a, on peut vraiment plus s'en passer, je vous le garantis. Donc euh, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit « J'aime ». Laissez également un commentaire si vous avez des questions ou des remarques à faire, comme d'habitude. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde <musique>